Écoutez-moi les Battlegrounds, j'espère que vous avez bien ce vidéo Vous allez voir le roi de Battlegrounds, c'est le roi des rats, évidemment le roi des rats. Tout comme Toki, tout comme Ketun, finalement est passé de... Alors j'ai pas envie de dire trash -tier parce que finalement dans les métas euh, précédentes, euh, c'est des persos qui n'étaient pas, tra de... pas trash-tier. D'ailleurs il n'y avait pas de trash -tier à part recousu, mais même le recousu est passé euh, viable tout simplement parce qu'il euh, y avait ce système... Fin... Euh, oui, ce système d'armure par rapport à la quête, c'est toujours présent, mais finalement, les euh, persos qui, on va dire, étaient un petit peu dans le fond du panier sont passés vraiment euh, bah, sur le top, euh, tout simplement. Alors Toki, Ketun, c'est indéniable, c'est tout simplement des tiers S. Toki étant, pour moi, pour le moment, le meilleur perso du jeu, mais il y aura peut-être de nouveaux patchs, finalement. Euh avant, on va dire, le gros reset qui sera logiquement dans un mois, un mois et demi, je pense un mois et demi, donc voilà, on a encore un petit peu le temps et je pense que d'ici là, il y aura un autre petit patch, euh, pas forcément d'ajustement, mais de plaisir, tout simplement. Bref, le roi des rats, il a, eu, euh, il a vu, évidemment, son pouvoir améliorer. Pour moi, c'est vraiment un mix entre yog et Macaron. Euh, alors, c'était un perso qui n'était euh, pas si mauvais que ça, parce que ça apportait de la tempo, et dans une méta où on peut tout simplement construire que avec les quêtes et pas forcément avec le perso, avoir cette tempo euh, naturelle du perso, ça pourrait intéressant alors c'est un petit peu rng là maintenant il a la polyvalence la polyvalence de puissance et la polyvalence de curve tout simplement parce que comme je disais il est un mix entre macaron et yog dans le sens où il peut faire la stratégie on va dire de macaron c'est à dire la 3 on 3 on se projette dans la 3 et sur les 6 gold finalement voire même on va dans la 7 enfin on paye 7 si avec si on a un token et on joue dans la 4 euh, mais sinon, sinon, dans la 3, l'avantage, c'est que les, si la taverne ne nous, nous intéresse pas, c'est pas grave. Avec notre pouvoir, on va très souvent récupérer un taverne 3 et accessoirement, on peut claquer un rôle pour aller chercher une carte précise. Évidemment, on fait la 3 en 3 que si les races sont pas mal en 3. Il y a des races qui sont pas ouf en 3. Je pense à... Euh, bon, Uran est très fort. Je pense à Murloc, par exemple. Murloc, c'est pas une très bonne race euh, en 3. En tout cas, les cartes de taverne 3 sont pas très fortes ou du moins, elles nécessitent déjà d'autres Murlocs. Donc, faire cette stratégie-là, c'est un peu bancal quand il y a Murloc Et accessoirement... Euh, si vous rajoutez bête, bah ça fait quand même beaucoup de cartes qui sont pas très bonnes dans la taverne 3. Alors vous allez me dire, oui mais en bête il y a quand même euh, le pote à plume. Mais le pote à plume, le problème c'est que si tu t'as pas d'autres bêtes, c'est une carte que tu ne vas pas acheter, vous voyez, donc c'est quand même des cartes qui sont situationnelles. Bref. Euh, et il y a également justement polyvalence de curve, on a la curve euh, de Yogg, c'est-à-dire la Rafam curve. Euh, c'est-à-dire on, on peut rester taverne 1, rentrer le pouvoir et finalement faire des triples pour ensuite tripler dans la 4, la 5. Bon là 6 c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on a vraiment cette possibilité là. Et accessoirement, et ça c'est nouveau, on va dire, avec ce genre de perso on peut aller dans la, dans la euh, taverne 2. On peut faire une stratégie classique. Alors, sur le tour des 5 golds, c'est al dente, parce qu'on a 5 golds, c'est-à-dire sur le tour euh, 3, on fait juste achat pouvoir on a énormément de tempo ça nous permet de pas forcément piquer un token ça nous permet de garder on va quand même piquer un token t1 mais quand bien même ça nous permet de garder notre créa euh, si on n'a pas de token et derrière en fait c'est pas si mal parce qu'on peut re-up c'est à dire prendre la euh, la toki curve j'allais dire l'omu curve on up on vend accessoirement notre token on fait pouvoir on peut avec le pouvoir choper dans la taverne 3 enfin voilà on a plein plein de curves possibles, on a plein de puissance on peut créer on peut tempo voilà c'est un perso qui est technique c'est un perso qui est très très très intéressant alors certes dans le late game on Général, on ne le fait pas forcément. Quoique ça peut aider, mais vraiment dans l'early et dans le mid-game, le roi des rats est incroyable. J'espère que cette vidéo va vous aider à progresser, à comprendre euh, le perso, comprendre euh, les patterns. Voilà, le but c'est vraiment de, de regarder, enfin, je, je, je vous invite à le faire, je vous, je vous le souhaite, de regarder l'entièreté à chaque fois des vidéos parce que voilà, j'essaye je donne, de donner un maximum de, de conseils, d'être le plus pédagogue possible. Euh, bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un délicieux visionnage. Ah, j'ai pas encore testé le roi des rats. On essaye. Y a quoi dans ce c'est rigolo. Y a pas Murloc. Y a Uran. Y a... En fait, y a pas les archétypes relous. Y a que les archétypes méga big. Va prendre le roi. Hein. Ouais, il y a le recousu après, mais pas à l'aise avec le gars. Ouais, sympa cette game. Il n'y a que des bigs, il n'y a que des méga bigs. Ah, On a démon. Découvre un démon, change de type à chaque tour. Est-ce qu'on veut un démon Ou est-ce qu'on veut un mousse un mousse ou skip ou skip j'imagine ah le problème c'est que en fait ce pouvoir il rentre bien dans un dans une curve ouais il, il, il rentre bien dans dans la curve classique quoi parce qu'en fait on n'a pas à vendre la créature qu'on achète au début mais pirate Ah, pirate c'est pas mal en vrai Parce qu'on peut faire pouvoir Avoir deux mousses Et faire up quand même Ah ça peut être intéressant Finalement Le pirate il peut être intéressant Et comme ça on fait pas de Je Découvre un pirate Je veux up avant en fait On va faire ça On va prendre le mousse et on va up Comme ça, bon finalement on va pas se projeter en 3, mais j'étais pas très à l'aise avec l'idée de se projeter en 3. Même si théoriquement le bon play c'était quand même de faire mousse et de le garder en main. Merci Mock pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Comme ça on part sur une classique avec un doublon. Et si on a un autre pirate, bah pour le coup on aura le triple. Trois oh, des dragons dragon c'est horrible hein. dragon c'est horrible hein. on va cliquer mais les dragons c'est horrible hein. ouais bah ouais hein. je l'avais dit c'était horrible <rire> euh, on va prendre le glyphe voilà on prend dragonné on fait double dragon incroyable ce film hein. double dragon ou pas un peu triste hein. en termes de tempo c'est vraiment pas bon et même en termes de quête alors c'est mieux d'avoir euh, typiquement euh, plein le dos. Je bah. pas. Non. hein. On va pas trop faire les marioles je pense. Merci Zaryu pour le soutien, merci beaucoup. C'est gentil. Alors on va pas trop faire les marioles. Ah on, est, on, on démarre sans point de vie hein. Enfin sans, sans armure hein. On commence à saigner dès le tour 1 C'est un peu problématique hein. Dans cette méta faut jamais saigner hein, Sinon t'es mort On hein. vite des moins 20, moins 30 euh. C'est quoi C'est Naga Faut trier des cartes Pour avoir spectre à Spectre c'est pas mal Faut jouer des serviteurs avec cri de guerre Laga, il y en a avec Crit-Guerre, mais il n'y en a pas ici. Ah, remarque, si c'est la 3, on hein, peut up. Je vais sûrement faire ça. Allez, ah, les vœux c'est quand même une bonne quête. Spectre, c'est un peu long, quoi. 4 tours, euh... après, ça sera sûrement 4 tours aussi, non Ouais pas facile tout à fait Tout à fait tout à fait On va quand même partir sur spectre je vais le pouvoir maintenant Comme ça si j'ai la 3 je peux up bon, L'avantage c'est que c'est du plus petit au plus grand hein. C'est ça un trié par ordre croissant Donc on peut quand même mettre Glyph first Ouais c'est spectre quand même je pense en fait je suis pas sûr que le livre de cuisson je l'ai avant le spectre. Et dans ce spot sans mecha je suis même pas sûr que le livre de cuisson soit meilleur que Spectre. Parce que là on est plutôt dans un archétype big. On va être dans un archétype big et livre de cu... euh, spectre c'est bien avec big. Notre board est pas mauvais pour un T6 hein, franchement. Après lui bon il triche un peu mais. Ne le dites pas aux autres, mais il triche grave. Mais notre board est pas mauvais. Ouais, c'est chiant. Zut. à droite Comme ça hein. toujours des points d'économiser bataille les uranes on va cliquer je pense c'est très fort. Ça c'est très fort. Forgeron c'est assez cool. Après il faut des taunts. Et pas de taunt pour le moment. Ça m'ennuie un peu. Porte bannière euh, c'est une valeur sûre. Porte bannière est une valeur sûre. Ah non, mais bah non porte bannière c'est 1. Donc ça marche pas avec la quête. Oh non, non, je dis des bêtises. Ouais c'est relou avec la quête tout à fait. Apprendre prendre forgeron. 2, 2, 3, 4, 4. C'est bon hein 2, 3, 4. Ça me va, ça me va, le board est plutôt cool, on a deux doubles, on a de la belle tempo. Ouais hop, au prochain tour je pense. Ouais, par de manière avec la 4, -4 c'est pas bon, c'est dommage parce que là, je pense que c'est un peu meilleur ici que la 4-4. Mais la 4-4 a plus de potentiel, encore une fois, dans un lobby sans murloc. L'archétype big est, est vraiment cool. Enfin, l'archétype big tone est cool. Ok. Ouais, je pense que c'est un moment pour up. On va voir. Là, on a des pirates intéressant. C'est assez intéressant. En fait, techniquement, on pourrait essayer d'aller chercher l'A6. Ça aurait peut-être plus de sens avec ces pi petits pirates. Le problème, c'est que lui, il a le livre de cuisson. Il est à 22. Il y a des choses un peu chelou. Et J'avoue que j'aurais tendance vraiment à essayer d'aller chercher l'A6. Après, dans l'A5, il y a quand même des trucs. Hein. Il y a genre Captain Larder. Il y a genre Captain Larder Captain Larder, en fait. Ennuyé. Je suis ennuyé. Pas ouais, ça, c'est sûr. On va juste faire ça. On va juste faire ça ici Taverne 2 pas énormément de dégâts Bah il peut vite te mettre ton 108 hein, quand même Après je pense qu'il a pas encore beaucoup dansé Avec sa quête, c'est pour ça Mais euh, Pas beaucoup, euh, tu prends 7-8 ça, ça pique mais hein. nous on démarre à 38 life hein. Mais bon j'avoue que ça c'est vraiment une belle combinaison Et eux ils sont vraiment très forts quand même Genre Avant le tour 6 je pense qu'ils sont très intéressants Enfin jusqu'au tour 6 ils sont intéressants On a la quête au prochain tour. Va des Hurons. On va virer plutôt le dragon. On a plein le dos. Non, plutôt le dragon. Quoique en vrai autant... On dirait lui hein. On a le gangropter qui est intéressant mais il faudrait acheter et contre -maître. Mais on peut le faire. Euh, Amiral, je lui donne aucun crédit. Et Kaligos, je lui donne aucun crédit. Donc, c'est ça, Gangropter, dans ce spot. On vend 3. Et on achète lui. Un peu fou, mais pas tant que ça. Ah, le problème, c'est qu'il y a ça en fin de tour. Avec ça. Je sais pas comment ça marche. Ah, les quêtes arrivent avant le. Les quêtes proc avant, euh avant les cartes. Bon. En plus on a un bord très resserré. Bon après ça, l'aspect de victime j'avoue qu'avec les repops ça peut être problématique. Mais là maintenant on va commencer à créer. On est plutôt bien hein, dans un archétype où il n'y a pas. Bon là on sait qu'on va se faire taper mais c'est obligé. Mais dans un archétype où il n'y a pas Murlock. Euh si les adversaires nous laissent la possibilité de respirer on va être bien. On espère juste récupérer la 8-7. Et pas le rip-op. Ça va se jouer là, rater. Ok. On oh, des pirates. Bon, ça c'est un démon. 3 des pirates, je vais, je vais le faire, on sait jamais si j'arrive à tripler avec pipe. Ah il y a une boule, mais on va prendre le pipe. Nadina avec boule. Orgozoa fait des pièces, mais c'est un peu risqué. Je vais prendre Nadina avec les boules. Ouais le tripler, je crois que je m'en moque. Juste ça et ça. Ouais, je vais juste ça et ça. L'idée c'est d'avoir deux boules de serviteur, même comme ça. Boules de serviteur ça va être vraiment pas mal avec Nadina. C'est trop risqué là, je suis trop bas en life. Le problème c'est que je suis à 23, donc je suis obligé de gagner mes combats. Si je perds un combat, ma game elle est finie. Donc je peux pas prendre le risque de perdre un combat. ça donne des nagas bon des nagas c'est pas très intéressant pour nous la question c'est est-ce qu'on prend un embrouillement ça fait un peu de stats je sais pas si c'est suffisamment fort est-ce que ça c'est bien du CPV taunt bon, c'est pas mal sur la Nadina. on fait ça pour ça pour RNG On le vire, on va sûrement en virer un. Vous êtes sur la liste Allez-y, engagez une de ces recrues. Plus fort, mais tout. Vraiment vraiment titre dans ce spot ouais. J'aime bien l'idée hein. J'aime bien l'idée c'est ultra ultra pragmatique Peut-être un peu trop Mais c'est ultra pragmatique On a à la fois du poison On a des boubous divins On a du scaling Je pense que c'est vraiment une compo intéressante va falloir peut-être virer lui à un moment Ou alors va falloir up comme ça on a 6 créa On mange tout alors remarque là on a 5 on mange déjà tout mais Oui remarque Après l'idée c'est d'essayer de trouver quoi Un autre gangropter Peut-être un autre contre maître Là on va tripler notre boule C'est un peu chiant mais c'est pas si grave On pouvait rajouter un peu des taunts Avec le fort mobile Mama. Mama est bien. Mama c'est un monstre. Mama c'est un monstre. Ah pas tant. Zap. On pense pas Zap. On va prendre Mama. Ou alors on prend lui. Lui sera supérieur. Lui il est rigolo hein. C'est sûrement peut-être meilleur que MAMA, c'est dur à dire. C'est dur à dire en vrai, il y a moyen qu'il soit supérieur à la MAMA. Je le vois supérieur à la MAMA perso. Je suis pas sûr de moi. Ouais. Bon, j'aime bien l'idée. Hein. J'aime bien l'idée de mon board, quand même. Trop lent, non, à ce stade. Ah, on est que tour 10. Ah, la Mama elle fait vraiment rien en fait la Mama c'est comme Boa dans un, dans un lobby big ça fait vraiment que dalle quoi. Tu vois? Boa c'est bien Boa Mama c'est pas mal quand il y a des mechas, quand il y a des repop de manière générale des bêtes franchement ça va invoquer des trucs qui vont juste te faire out value sèchement moi je considère pas le... je considère que Mama a zéro puissance dans un archétype big à part si tu la découvres très très tôt genre tour 6 tour 7 Et encore, c'est souvent un truc que tu vires après. En fait, c'est quoi, c'est pirate. Okay. Dragon, on pourrait prendre dynamiteur. Bon, on va essayer de tripler lui. Bon, on va essayer de tripler, là, de toute façon. On est pas très loin. Ouais, un taunt de plus. En vrai, un taunt de plus, si on trouve fort mobile, on peut peut-être peut tirer finalement lui. Le fort mobile c'est une vraie possibilité. Ouais non, c'est pas si gros que ça, je préfère Roll. J'en trouve en tout bon gros, on est vraiment bien. On peut prendre un, une autre Mounted. Peut-être à la place d'un tour -looper, finalement. Encore une fois, dans, un, dans un, une optique de pragmatisme. Il y a moyen qu'il accomplisse plus grand chose et que on, a, on est tout 11, On commence vraiment. Là on est en quart de finale hein, globalement, même si on est encore 7. Je pense qu'on est en quart de finale. Hein. Découvre un pirate. Bah ça peut donner des pièces, mais ça peut rien donner. On peut virer lui. Hein. Ah non, bah non, il y a Nadina qui est trop bien. Ouais, on va, on va prendre la deuxième mounted. Tant à prendre l'autre mounted ouais ça me plaît hein, quand même non c'est mieux ça me plaît ça me plaît on a un board qui est chiant parce qu'il y a à la fois des poisons qui peuvent avoir boubou divin et en même temps il y a des créatures qui sont très grosses qui, qui génèrent de la value Typiquement, ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné sans euh, avec le le, le, le le démon à la place de la Mounted. mais en vrai euh, les stats auraient sensiblement été inversées je pense. Ça ouais, c'est chouette. On va pas le jouer maintenant Parce que euh, on peut essayer de taunter des choses Bon. Ah, euh, ok, bon on n'a pas besoin de lui hein. On a trop de démons déjà Après on peut peut-être essayer de se un peu Je pense bon, que c'est pas totalement choquant Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, voilà une pièce pour le dérangement Ah, L'important C'est de jouer des serviteurs Découvre un naga. On va le faire s'il y a briller kai. On va manger ça. Peut-être on prend l'info d'abord avec ça. Vraiment prendre ça pour briller kai. On va prendre Bri et kai qu'on va garder en main pour euh, les, la, de, la demi-finale ou la finale. Ah, J'aime bien cette idée. Après, il n'y a plus besoin de mettre lui là. On peut peut-être essayer de, de tripler contre mettre maintenant. Pourquoi okay. garder Nadina bah, Nadina elle donne euh... Bouclier divin lui En fait c'est juste que j'ai pas mieux que Nadina ici Après je peux enlever Nadina et mettre Briekai. C'est peut-être ce que je vais faire à la fin à la toute fin Mais là Je pense que Par le pragmatisme que j'ai réalisé Sur les 2-3 derniers tours je peux me permettre de la garder pour justement améliorer ma demi-finale et ma... En fait en 16ème et en 8ème de finale, le... mon pragmatisme m'a permis de me setup sur un... une demi-finale finale. En virant Nadina et en jouant des trucs. Ok. En vrai, dans l'absolu, mettre un autre gangropter, c'est peut-être pas choquant, faut voir. Parce qu'après, il y a que créas, non. Je suis pas sûr. C'est drôle. Euh... Peut-être on peut commencer à prendre les héroïnes. Est-ce qu'on veut un Uther Sur un truc comme ça. On veut un Uther. on va mettre héroïne à place de nadina ça n'a pas vraiment de sens c'est un peu la même chose donc autant rester comme ça après on pourrait mettre Briekai, mais bon c'est un peu la même chose aussi et je pense que là pas forcément envie de virer toutes mes cartes maintenant par contre je peux très bien acheter ça et passer Bah c'est clair que si j'enlève, je peux pas enlever la boule parce que sinon ça c'est naze. Ouf. Après j'aurais pu jouer une autre boule mais je l'ai pas trouvée, donc maintenant c'est trop tard. Donc on va faire ça. Juste. Juste, juste, juste. Et puis euh... Ah on a 23, au pire on perd un combat hein, mais. En vrai là si on rajoute des trucs on améliore pas vraiment notre board. On est devant, hein. on est devant. Je pense qu'Héroïne Dorée c'est sûrement le meilleur truc en late. Après il y a un Leroy qui peut rentrer. Je pense qu'Héroïne sera meilleur là, on, est vraiment une... on a une texture qui est hyper homogène. Donc, euh... Il était cool le Roi des Rats en vrai pour le moment. Franchement, ça nous a permis de partir sur un pattern hyper fort. C'est quand même assez chouette. Par contre, on n'a jamais démon mais... <rire> ok, c'est drôle. Euh... Dragon, dragon. Il y a deux dragons. On pourrait leur voler la Nadina. C'est Un peu bâtard, mais... Ah, il... Normalement, ils l'ont. Hein. Ah, c'est pas sûr. Ah non, mais lui, il est taverne 3, donc lui, il a pas de Nadina. Et euh... lui, il est taverne... Oh, wow. ah, ils n'ont jamais accès à Nadina, donc tant pis. C'est pour eux. Et Rolon alors... Hein. Bon, un peu tard, dommage. Là c'est la demi. Est-ce qu'on joue nos cartes pour la demi À un moment il faut les jouer nos cartes quand même. Hein. Bah, en vrai, elle, on peut la virer. Ça c'est quand même de la stat hein. Je vais faire ça je crois. Briekai c'est pas mal avec ça J'aurais pu on va dire euh, aller un petit peu plus loin avec Briekai C'est si peut-être le play Bon j'ai pas de chance là ça a pas proc dans mes trucs Ouais j'aurais pu aller un tout petit peu plus loin Je okay. voulais pas jouer boule et vendre boule dorée. Ça m'ennuie un peu de jouer de vendre boule dorée à vrai dire. Et ça peut se faire. Ça dépend si on joue contre lui. On va jouer contre lui. Donc on a un tour de plus. On a pirate, c'est incroyable. On n'a pas vu de fort mobile, c'est rigolo n'empêche. Heureusement qu'on n'a on pas all-in dessus, hein. on a vu zéro fort mobile. Ça euh, on a vu deux, mais pas de fort mobile. Allez, hein, il faut hero indorer. Hein. On n'a rien à virer. Ou alors on décide de virer boule. Ouais, franchement c'est un peu foufou, non ouais, Ça me paraît un peu foufou. Ouais, c'est pas mal en stat. hein. Pas très à l'aise avec l'idée de la vendre, et c'est vrai qu'en stats c'est strong. Après, autant le faire au prochain tour. Ouais, bah si ça va sur euh, héroïne, c'est un peu chiant. Bon, on, est, on jouait 50-50, hein, plus ou moins, contre l'adversaire. Et encore, on n'avait pas joué nos bricailles et tout. Hein. Bon, on survit. Bon, ils vont se tuer, donc on va jouer quand même une finale. Je suis pas sûr qu'on puisse aller en gagner la finale, mais on va la jouer, la finale, je pense. Par enfin, à moi qu'ils nous, nous prennent le 7%, mais je pense pas. Livre de cuisson, livre de cuisson, livre de cuisson. C'est incroyable, en vrai, livre de cuisson. La game des cuissons. La game de la cuisson. <rire> la game de la cuisson. Ah, 12 PV, 6. A voir mais... Ok, bonne nouvelle. Bon, pirate. Taverne 6. Bon, par contre lui il rigole pas. ça passera bah, je pense que l'héroïne elle va mourir hein. ouais bon c'était sûr c'était le problème on peut pas mieux faire à part trouver un Leroy à la place de bricaille mais je pense qu'on peut pas mieux faire sinon bah, ton héroïne ça sert à rien en fait si elle, elle, si elle tape et qu'elle ne meurt pas on a gagné parce que ça veut dire qu'elle a réalisé un value trade et si elle tape et qu'elle meurt bah, dans tous les cas elle fait son effet mais bon là c'était quand même assez probable qu'il y ait des, que des 400-400 alors on est tour 16. Hein. Là pour le coup cette gamme là elle est elle est elle s'est passée beaucoup plus rapidement que la.. beaucoup plus lentement que la game d'avant. Ouais notre tour est beau, on a fait. on a, Bah c'est ce qu'on voulait faire, vous hein, voyez, en gardant les cartes en main, on voulait faire le gros tour de la finale. C'est un tour qu'on peut aussi réaliser en demi-finale. Là ça parle pour moi, vous hein, voyez, parce que je peux faire top 3 ou top 2. Peut-être en faisant un tour fort plutôt. Je tue pas forcément mon adversaire et derrière je suis un peu plus faible. Mais euh... Et ouais c'était pas mal le Roi des Rats Même si à la fin on l'a pas fait En fait les 6 premiers tours ça nous a mis extrêmement Extrêmement bien parce qu'on a pu Tempo, up, tempo, up En fait on était en ta 24 avant les autres Ça nous a permis aussi de faire ce play pour aller chercher la 6 Sans perdre de points de vie Donc ça c'est quand même très rare Il y a très très peu de persos qui peuvent faire ça Donc euh, là le Roi des Rats était vraiment vraiment incroyable Pour le coup Et Je pense que le perso est incroyable hein. Il fait partie des tieres